Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche 27 mars, bienvenue dans ce tirage Open Mind. Alors dans lequel j'inclus les vidéos qui sont un peu hors de l'ordinaire, on va dire, mais aussi je traite des un peu des portraits psychologiques, on va dire, de certaines personnalités. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien on va parler du capitaine euh, euh, Alexandre j Juvin Brunet. On va dire le capital Alexandre, c'est plus facile, hein, ça va plus vite. Donc, euh, vous avez été nombreux à me poser la question. C'est vrai que j'ai toujours retardé le tirage. Je, je me sentais un peu bloquée par rapport à ce monsieur. Non pas pour des questions d'a de, priori, euh, comment dire, de négatives par rapport à lui, mais plutôt parce que j'avais l'impression que euh, il n'arriverait pas très très loin dans ses histoires de candidature à l'élection présidentielle. Bon oui, effectivement. Euh, il il n'a pas eu ses parrainages hein, Tout comme Florian euh, Philippot bon. Donc c'est vrai que euh, C'était plutôt pour ça que j'avais retardé le tirage bon. Mais on va regarder si Éventuellement dans un futur plus ou moins proche Il pourrait jouer un rôle Voilà Même sans passer par la case présidentielle Alors et puis on peut peut-être peut peut aussi Apprendre des informations sur lui euh, Voilà son, La façon dont il voit les choses actuellement enfin, Bon, bon. Donc on va regarder. Alors le capitaine Alexandre. Okay. donc on ne va pas regarder la coupe. Hein. On va faire tout de suite. Euh... Alors le prénom. Oui, on va faire le prénom. C'est un peu long, mais enfin bon, c'est pas grave. Alors, on va faire A L -E X. A. N. D. Euh, euh, bon, c'est pas euh, un prénom avec un nombre de lettres euh, pères Donc, euh, bon, bah, c'est pas grave. <rire> on, va faire, euh, voilà, on va faire comme ça. Éventuellement, la cinquième, je vais la mettre là. Enfin, la cinquième, en partant de, de la deuxième rangée, évidemment. Ok. Alors, le capitaine. Alors, il y a eu un poignard dans le dos. Bon, ça, on peut considérer, par exemple, que c'est euh, le fait qu'il n'ait pas eu ses parrainages. Les choses malhonnêtes, ben hein, bah, oui, c'est les mères. Les mères qui ont été achetées, les mères qui n'ont pas voulu, encore une fois, donner les parrainages, c'est plutôt ça. Là, c'est il faut qu'il fasse un petit peu attention, il y a un danger, en tout cas, je pense que c'est lui, là. Il est entouré de requins. Ici, il y a la violence. Alors ça, étant donné qu'il a été dans la, dans, dans la gendarmerie, hein, bon, ben, les problèmes de violence, c'est vrai qu'il les connaît, il en est conscient. Ici, il y a les questions de tromperie, là, c'est décidément, il est mal entouré, hein. là, là, là, là, c'est les, les gens qui, sont, qui lui veulent lui mettre des bâtons dans les roues, là, c'est les moutons, alors là, on peut considérer que lui, c'est plutôt le rôle du berger, cette fois, c'est pas les moutons au sens négatif des gens qui, se, qui sont crédules, mais plutôt la notion de protection du troupeau, donc ça, c'est plutôt une carte de patriotisme dans ce sens-là, hein. Ah ben voilà, le gendarme, c'est lui, il est sorti. Et là, les serpents. Ah, ouais. Donc c'est pareil. Hein. Euh, pour l'instant, d'après le jeu, je dirais qu'il est entouré de personnes euh, dangereuses. Hein de personnes dangereuses. On va regarder avec les grandes cartes. Que l'on pourra voir. Ok, alors on y va. Donc je vais pas forcément dans l'ordre, hein, voilà. Donc le capitaine Alexandre, j'ai faire... encore deux ici. Voilà. Alors, on va commencer par la première, intimidée. Bon bah là vous avez vraiment les mères, encore une fois, qui ont été intimidées. Et donc, ils l'ont poignardé dans, poignardé dans le dos, pardon, en ne voulant pas lui donner euh, le parrainage qui aurait été nécessaire. Voilà, donc, dépendre de la corruption. C'est la même chose, hein, tout ça. Hein. C'est vraiment les maires qui dépendent de la, la corruption, de la malhonnêteté, et qui ont été intimidés. Bon. Peur. Ah bah oui, justement, bah, ça sort bien, tu vois, aujourd'hui. Alors, peur. Euh... On va regarder, parce que peur, j'ai pas quand même j'ai quand même pas l'impression que lui il a peur, mais il devrait faire attention parce qu'on peut lui faire peur, ou il pourra être menacé. Alors, ridicule et violence, ça c'est à mon avis, le fait que euh, il le voit très très bien que la violence, par exemple dans les banlieues, enfin ou même en général la criminalité augmentée, il voit très bien que ce problème là n'a pas été pris au sérieux. Et ça, ça l'embête, parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui a le sens de la justice, hein. il est sorti en gendarme ici. On va continuer la seconde ligne. Ah ben ça, c'est euh, tous les gens qui trompent, hein, la haine. Tous les gens qui trompent, tous les gens qui mentent, euh, qui manipulent. Bon, ben c'est très fort ce jeu, hein. très très fort. Là, il résiste à l'oppression ou à l'oppresseur. Il est courageux, hein Ouais, il est vraiment vraiment courageux. Ici, stupide, ben bah oui, il veut protéger les moutons, hein, le peuple français, mais euh, malheureusement, on est d'accord, euh, en grande majorité, les gens sont stupides et ne se rendent pas compte de la manipulation ambiante et surtout de, euh, ce, qui peuvent, de ce qui peut se passer dans leur vie future s'ils ne réagissent pas. Attirant. bon, Donc lui, en fait, attirant ou attiré, si vous voulez, hein on peut dire qu'il est attiré aussi par le, les questions de justice, les questions d'ordre social, les questions de protection. Et là, pardon. Alors, le pardon, mais il y a les serpents. Bah, ben, Il ne faudrait pas qu'il qu leur pardonne. Hein. Le pardon avec le serpent. En fait, ça me fait penser qu'il ne faut pas qu'ils soit trop gentils avec ces gens-là. Pas de pardon, au contraire. Il ne faut pas qu'il y ait du pardon, parce que ces gens-là, eux, ne lui pardonneront pas, hein, ne lui feront pas de cadeau, en gros, c'est ça. Hein. Bon, on a des choses quand même très intéressantes qui me parlent de ce qui a été passé. Encore une fois, vous avez vraiment ici... On va baisser un peu les cartes. Voilà. Vous avez vraiment, vraiment ici le fait qu'il est considéré d'être poignardé dans le dos euh, par la question des parrainages, et puis l'absence de soutien, très certainement, hein parce que tout ça, euh, les maires, etc., dépendent de la corruption, on le voit très très bien, le système dépend aussi de la corruption, vous l'avez ici. Alors, je dirais que peur, il n'a pas peur, mais il faut qu'il fasse attention, parce qu'il est quand même entouré de danger, mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Là, j'ai expliqué hein, la, la, la violence euh, qui n'est pas prise au sérieux par les dirigeants, ce qui n'est pas une bonne chose. Là, c'est les moutons, alors crédules, hein, stupi stupides, on peut dire aussi que c'est naïf. Et lui, il veut les protéger, justement, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe. Bon, ça, c'est lui. Et puis, il résiste, il résiste à, à l'oppresseur ou aux méchan ou, ou méchants, aux gens méchants, aux gens destructeurs. Par contre, pardon et serpent, attention. Et à mon avis, il y a peut-être des gens dans son entourage qui auraient tendance à pardonner, mais il ne faudrait pas, parce que ces gens-là sont faux bon, donc on va voir éventuellement s'il pourrait jouer un rôle dans le futur là j'ai plus tracé sa personnalité qui a l'air d'être vraiment euh, oui, engagée encore une fois euh, par rapport euh, à la violence ambiante, à la criminalité en fait si vous voulez, hein, qui est engagée vraiment pour protéger les gens trop naïfs on va dire, hein, parce que je pas de carte avec naïf donc on va considérer que c'est stupide, c'est naïf euh, et qu'il résiste vraiment par rapport euh, aux gens qui sont destructeurs ouais donc, on va regarder un petit peu. Donc, ça, c'est vraiment sa personnalité. Bon. Donc, est-ce qu'il va jouer un rôle éventuellement dans les prochains mois ou peut-être même après, hein, je ne sais pas. Bon, là, il y a les petits papiers. Bon, ça, ça peut être les élections, justement, ou les bulletins, si vous voulez. Là, ben, il ressort quand même en étant assez isolé. Hein. Et là, il y a une impasse. Ah, ça, c'est pas, c'est pas super, hein? parce que l'impasse, euh, elle est proche des moutons aussi. Il ne faudrait pas qu'ils aillent droit dans le mur, les gens, hein? en refusant de voir la réalité. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui ne veulent pas voir ce qui se passe. Pour une raison ou pour une autre. Hein? Parfois, c'est simplement parce qu'on a la flemme de regarder les problèmes, tout simplement. Hein? C'est plus facile de se dire oh, « ben non, tout va bien ». Mais en fait, non. non. Donc, euh, attention. Alors, on va regarder ici. Mais lui, je, je le sens en fait triste, hein. il est vraiment triste, euh, il est déterminé, mais là, il a, il s'est beaucoup engagé, j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait fait, il est parti sur les, les routes de France pour rencontrer les habitants, tout ça, pour les motiver, et là, c'est vrai que ça n'a pas payé du fait de la trahison de mère, et c'est vrai qu'il sent triste. Ah, il a quand même un espoir, vous voyez, malgré sa tristesse, il garde espoir quand même, hein, espoir malgré la tristesse. « Propagande bah », vous avez ici vraiment la propagande par rapport à, aux élections, vous voyez. Ici, il le voit bien, il le voit bien. « Les coupable », alors il y a les coupables ici. Ah ben, bah ce serait bien si les coupables, finalement, se trouvaient dans une situation d'impasse. Ça, ce serait bien. Alors, ça ne me dit pas s'il va jouer un rôle par la suite, mais il a quand même un petit espoir que les choses changent malgré la propagande visible dont il a conscience par rapport aux élections. Il le sait très très bien. Par contre, il y a des coupables, encore une fois, qui vont droit dans le mur. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, Ça nous laisse un petit peu d'espoir quand même pour le futur. Hein. Mais moi, je sens que les choses sont en train de vraiment à la croisée des chemins, hein, le, la ligne du temps qui pourrait faire tout basculer du bon côté. Simplement, plus il y a de gens qui s'apercevront de ce qui se passe, plus il y a de gens donc, qui lutteront contre le système, et plus les choses basculeront encore une fois du bon côté. C'est pour ça que c'est tellement important de faire des petites vidéos, de vous booster aussi, hein, de vous dire, mais non, on va y arriver. Même s'il y a des passages qui seront certainement difficiles, on, on est déjà en train d'en vivre un par rapport euh, à la hausse des prix, etc. Hein. Bon, bah, voilà, euh, c'est sûr, ça va être difficile. Puis il y a des gens qui vont perdre leur travail à cause de ça aussi. Hein. Euh, pénurie donc pas de travail, donc euh, voilà, pas, on ne peut pas prendre des clients, on ne peut pas remplir le contrats, etc. etc. Mais euh, bon, c'est important quand même de toujours se dire, euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a des gens comme ça, des gens honnêtes, hein, parce que franchement, j'ai rien de, de mauvais par rapport à lui, franchement, rien du tout. Mais tant qu'il y a des personnes honnêtes qui se battront pour justement euh, les valeurs, on va dire, euh, de justice, vous l'avez vraiment ici, eh bien, on aura toujours un petit espoir. Donc vous voyez que encore une fois, Bien qu'il est quand même assez attristé de la situation, on voit très bien ici, hein. c'est vrai, il le voit, mais il garde un petit espoir quand même. Alors justement, par rapport aux coupables qui peuvent aller dans le mur, ça ce serait bien, et malgré la propagande de, de par rapport aux élections. Bon, alors lui, donc là je vous ai sorti plein de trucs, on va regarder lui s'il peut quand même éventuellement jouer un rôle, pour l'instant ça sort pas, il est vraiment en retrait en fait, mais il a été mis à l'écart, hein. c'est sûr. Alors, il y a les questions de sanitaires qui ressortent, ou de nettoyage. Ah ben non, non, c'est bien le sanitaire. C'est bien le sanitaire qui ressort. Et il y a des choses qui vont passer en justice, à moins que ce ne soit une loi. Attention. Parce que là, le tribunal, oui, ça a l'air de la justice, mais je n'ai pas de carte pour la loi. Donc ça peut être aussi celle-ci. Donc on va regarder. Il y a quelque chose en préparation, là. On va aller vérifier ça tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce que c'est est-ce que c'est les coupables qui vont aller en justice Ou est-ce que c'est encore une loi par rapport au sanitaire hein Alors, supprimer. Alors, supprimer, pardon. Ah, pas... ah justement, n'arrive pas à la prendre. Voilà. <rire> supprimer, elle ne voulait pas venir. Donc, supprimer, ça peut être histoires de passe. Femme. Ah, ça, c'est des aides-soignantes. Hein. Ça peut. Ça peut, ça peut. Et ici, on a embarrassé. Ah, oui, D'accord. Ah, on va avoir des choses intéressantes par rapport à la politique sanitaire. Alors, du coup, là, je suis en train de sortir un peu de, de, de, de l'histoire du capitaine. Hein, puisque là, on, on me donne une autre information. Vous voyez, ça sort comme ça. C'est qu'il y a la justice qui risque d'être embarrassée du fait... Euh, ben voilà, femmes supprimées. Donc, les aides-soignantes qui ont été supprimées, dont on a supprimé le travail, ici. Il va y avoir des, des choses intéressantes dans les prochains mois. Je pense... Alors, ça ne veut pas dire que, malheureusement, elles vont être ré réintégrées pour l'instant. je ne suis pas sûre. Je vous ai dit, hein, la dernière fois, ça ne sortait pas. Mais bon, moi, je vois souvent un court terme. Hein. Donc, euh, dans les prochains mois, non. Mais il va y avoir des trucs intéressants, là, par rapport, euh, encore une fois, euh, aux aides-soignantes, très certainement. Dont le travail a été supprimé. il y en a qui vont se retrouver en justice. Alors, je ne sais pas ce que ça vient faire avec le capitaine. Mais ça sort. On va revenir euh, sur lui, quand même. Ou alors c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Mais ça, c'est possible aussi. Hein. Parce que là, je, je vous dis, je suis connectée sur lui. Donc je vois un petit peu euh, ce qu'il a en tête, si vous voulez. Et ça, c'est vrai que ça, ça, ça doit vraiment beaucoup l'embêter, à mon avis. Je n'ai pas été tout regarder. Je n'ai vraiment pas le temps de trop regarder ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Mais je ne serais pas étonnée qu'il ait eu des prises de position assez fermes sur la catastrophe euh, qui s'est passée, euh, en excluant, en excluant pardon, les personnes... Euh, donc les aides-soignantes non injectées de, de leur travail. Je ne serais pas étonnée. Bon, en tout cas, il y en a certains qui vont se retrouver sur la sellette. Alors, revenons sur le capitaine. Va-t-il jouer un rôle Parce que pour l'instant, ça n'a pas répondu. Alors, les retraites ou les personnes âgées, la liberté ou l'étranger, et, et, et, et la bureaucratie, ou alors des démissions. Alors, on va regarder ce que c'est. Question de l'étranger ici intéressant angoisse ouais on vous dit je suis en train de sortir un petit peu du jeu bon bah écoutez on va laisser le jeu s'exprimer hein. ça c'est les personnes âgées qui ont peur euh, pour leur peut-être pour leur retraite hein. c'est pas impossible il y a la notion de devoir ici ok et victime ouais ok victime Alors des gens qui ont perdu leur travail, à mon avis, c'est ça les victimes. Mais vous savez, je, je crois qu'en fait le, le, le capitaine Alexandre, euh, d'une façon ou d'une autre, il va rester en fait sur euh, dans le combat, c'est-à-dire sur la brèche. Ouais. Il va rester dans le combat. Parce que il va y avoir des problèmes par rapport à l'angoisse des personnes âgées, certainement encore une fois par rapport aux retraites. Il y a ici la notion de devoir, de se battre pour la liberté, hein. c'est l'étranger ou la liberté, ici, pour un, nou un nouvel horizon, si vous voulez. Et là, il y a aussi les gens qui vont perdre leur travail, qui vont se retrouver en tant que victimes. Vous voyez, le bureau est vide, il n'y a pas de travail. Donc, quelque part, moi, je pense qu'il va continuer à s'engager. Alors, comment Puisqu'il euh, euh, n'est pas vraiment dans, dans le, la course électorale, enfin, il n'y est plus, en tout cas. Alors, est-ce qu'il va mettre en place d'autres choses Mais il, moi, je dois continuer à s'engager. Hein. Ouais. Alors, il y a la course contre la montre, ici, par rapport à une idéologie, éventuellement. Ça, pour moi, c'est toujours le nom. Donc, ça peut être autre chose, éventuellement. On va regarder ce que c'est. Habitude, ouais, donc ça c'est l'habitude, donc c'est bien les, les élections, c'est habituel si vous voulez. Il y a bien les élections ici, hein, c'est une habitude, on va dire. Ouais, alors ressentiment. Donc là, on a l'échéance électorale qui se rapproche, le temps, le temps est compté. Hein, échéance ou habitude, hein, pour moi c'est euh, lié si vous voulez. C'est vraiment, ça, C'est pour moi, c'est sûr, sûr, c'est les élections. Bon. Mais alors, un ressentiment, ici. On va voir pourquoi est-ce qu'il y a un ressentiment. Là, on rentre un peu vraiment, vraiment dans le fil du sujet, puisque là, je suis en train de vous sortir les élections. Et je me demande si le ressentiment, il n'est pas du côté du capitaine. On va voir. Ah ouais, carrément. OK. Et là, il y a un tourbillon. Qu'est-ce qui va se passer ici Il y a la mort de quelque chose. Ah, ou de quelque chose ou de quelqu'un. On va voir ce que c'est. Il y a une espèce de tourbillon là. L'aideur. D'accord. Et là, la lassitude. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Alors là, en réfléchissant un petit peu, je pense qu'il va y avoir quelque chose de très laid qui va arriver, qui va provoquer un drame ou, ou un décès. Et du coup, on a une espèce de tourbillon qui va euh, être entraîné par ça. Alors, est-ce que c'est la guerre hein, parce que la guerre, c'est les, ça entraîne des décès. Euh, je crois qu'il y, y a de ça aussi. À mon, à mon avis, c'est ça que j'ai sorti. C'est la guerre. Et ça entraîne une lassitude aussi de la population là qui, euh, qui est dans un tourbillon on n'en sort pas hein, on n'en sort pas bon et là alors le ressentiment ouais il est en, en fait il est en colère c'est ça il est en colère par rapport euh, par rapport euh, au, au nouvel ordre qui est là hein, euh, parce qu'il sait très bien que c'est eux qui ont entraîné ça et ça c'est-à-dire euh, la guerre avec les morts et donc la guerre c'est la laideur de la guerre si vous voulez et la lassitude des gens qui sont dans, dans un tourbillon euh, toujours plus hein. c'est vrai que ça fait depuis deux ans quand même euh, on nous en assène mais tout le temps quoi. il y a eu le, le, la maladie il y a eu les restrictions euh, il y a eu les lois les plus liberticides les unes que les autres euh, il y a eu les effets de la piqûre une dose, de enfin, etc., etc ça ne s'arrête pas et donc, les gens, là, ils sont vraiment dans le tourbillon, ils en ont marre. Et lui aussi, et ça, il le voit. Bon. Donc, en fait, il y a plein de choses dans sa tête, quand même. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en guerre contre eux. Donc, si vous aviez un doute par rapport à l'intégrité de ce monsieur, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, n'en ayez pas. Hein. Il a vraiment des valeurs euh, de justice. Hein. Il est vraiment là. Alors, par rapport à l'habitude électorale, je crois qu'il se demande aussi si... Si ça va se faire ou pas. Parce que on a l'habitude, de, de donc encore une fois, d'avoir des, des échéances électorales bon bah, tous les cinq ans pour les présidentielles. Mais là, il y a la notion de montre. Donc oui, il y a la notion d'échéance. Mais d'un autre côté, il, il subodore quelque, quelque chose, j'ai l'impression. Hein. On va on va demander. Pourquoi est-ce qu'il y a la montre Alors, est-ce qu'il attend les élections ou est-ce qu'il a peur qu'elle n'ait pas, qu pas eu lieu Regardez ce que c'est. Ah, il y a Superman. <rire> ça, ça, faisait longtemps. Hein il y a Superman. Ben oui, mais ça ne peut pas être lui, puisque il n'a pas, euh, pas eu ses parrainages. Ouais, chagrin. Aïe, aïe, aïe. Il peut y avoir une déception à ce niveau-là, par contre. Et je crois qu'en en fait, il attend aussi que... Qui, vous savez, dégage. Il l'attend. Mais alors j'ai un chagrin. Euh, je ne sais pas pourquoi. Espérons que l'autre va pas nous faire un coup de strafalgar hein, pour rester. Pourquoi est-ce qu'il y a un chagrin On va regarder. Alors il y a des mesures, on va remettre une autre carte. Des mesures de la clarification de l'eau et une séparation. Bon là, ça demande quand même clarification. Hein. C'est le cas de le dire. Alors, un chagrin par rapport à un Superman. Euh, enfin, bref, quelqu'un qui apporte du chagrin. Un choix à faire. De l'eau. OK. Apparence. Ah, ça, c'est les sondages. Ça, c'est les sondages. Les mesures ou les sondages. Ici, on a esclave. Alors, ça, c'est pas bon. Et là, on a expert. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça, pour moi, c'est les sondages. C'est les experts qui disent un peu aux gens euh, où -ce qu pour qui est-ce qu'il faut qu'ils votent. Hein, le choix à faire. Le choix à faire de demander, ou plutôt donner par les experts. Donc c'est la propagande qu'on avait ici. Hein, avec des sondages qui n'ont que l'apparence de sondages. Et là, il y a quelque chose qu'on va faire prendre aux gens pour les laisser esclaves. Moi, ça sent la tricherie tout ça. Hein, mais je l'avais dit, je crois, dans le dernier tirage. Hein. Il me semble hein, qu'il y avait un truc euh, qui se préparait. J'avais dit que c'était la, la fin pour eux, c'est vrai qu'ils allaient essayer de s'accrocher. demande pourquoi il y a ça ou alors c'est qu'il n'y a aucun candidat qui ne lui plaît je ne sais pas exactement euh, quelles sont ses préférences on va dire électorales j'en sais rien ça c'est possible aussi Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est parfaitement conscient du fait qu'il y a de la propagande ici qui est en train d'influer ou d'essayer d'influencer les gens pour qu'ils prennent une décision hein voter pour un candidat ou voter pour un autre, et donc là, avec l'apparence des sondages. Bon, mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a chagrin. Alors, de deux choses l'une, soit il est chagriné parce qu'il n'y a aucun Superman qui sort du lot, et ça c'est possible soit il va être chagriné parce que euh, je n'y aura pas de superman quand je dis superman c'est un candidat qui pourrait éventuellement tenir la route quoi et être à peu près honnête bon donc là il faut voir alors ce chagrin par rapport au superman est-ce qu'en fait il est déçu par rapport au candidat actuel ouais ça a l'air d'être plutôt ça en fait hein. ouais ouais c'est plutôt ça Bon, donc tout n'est pas perdu rassurez-vous mais là, il n'y en a aucun, en fait, que pour, les, pour lesquels... Euh, pardon, je m'exprime pas bien. Il n'y a aucun candidat euh, qui n'est ne, prêt à soutenir, en fait. Il n'y en a aucun qui, le, qui lui plaît. Et je crois que c'est ça, en fait. Il est chagriné de ce point de vue-là. C'est pour ça que là, il se dit que, bah, bof, il n'y en a aucun qui saura résoudre le fardeau. Qui saura porter le fardeau et rapporter la lumière, ou ramener la lumière. Éliminer, ouais. C'est vraiment ça, hein, et danger. Ben oui. Bon. En fait, toutes les personnes qui auraient pu vraiment changer les choses, ben, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas dans la course électorale. Alors, Ça, c'est d'après ce qu'il dit. Hein. Moi, je dis rien. Hein. Mais pour moi, c'est ça. Hein. Et donc, on a quand même ici euh, un danger sur la lumière. Bon, moi, je ne le sens pas très optimiste. Hein. Parce qu'il sait des choses. Il voit la façon dont les gens sont manipulés. Il voit que euh, le, le, tout ce qui est criminalité et tout ça, etc., ce n'est pas pris au sérieux. C'est tourné en ridicule. Il voit qu'il euh, y a des gens qui vont perdre leur travail. Il voit que les gens ils sont dans un tourbillon de plus en plus, euh, on va dire, euh, plus en plus grand, enfin, que, que vous dire, hein, qui, qui s'accentue, si vous voulez, qui sont fatigués. Il voit que les gens, ils, il gobent tout ce qu'on leur demande. pas tout ce qu'on leur demande de gober, hein. Voilà. Tout ça, je dis gober parce que c'est avalé, donc les gens restent esclaves. Il voit bien que la démocratie est en danger. Et, en fait, il n'y en a plus de démocratie, autant dire les choses telles qu'elles sont, hein, Et il est chagriné parce que pour l'instant, et je crois que c'est ça, il n'y a aucune personne à son sens qui ne, qui pourrait, en fait, jouer le rôle de redresseur de tort. Et donc là, ben bof, hein, c'est le fardeau. Il y a un fardeau. Ouais. Bon, je ne le vois pas jouer un rôle euh, extrêmement euh, actif dans les prochains mois. Enfin, il va continuer à être actif, si vous voulez, mais c'est pas comme si ce qu'il allait faire allait prendre du poids. Hein, C'est-à-dire qu'il va continuer à se battre, c'est vrai. D'un autre côté, je ne vois, vois pas vraiment euh, voilà, avoir au gain de cause ou avoir du succès. Et là, la démocratie est en danger, très nettement. Bon. Oui, ça, c'est le peuple qui ploie sous le joug du fardeau, ici. Hein. Là, il y a une, vraiment une, une destruction de la classe moyenne. Vous avez ici, hein envie d'éliminer euh, les gens en les faisant ployer sur le fard, sous le fardeau hein. toujours pour continuer à les rendre esclaves mais tout ça il le sait hein. c'est quelqu'un qui est très très conscient hein. bon alors est-ce qu'il va pouvoir agir ou faire quelque chose ben j'ai pas l'impression pour l'instant non ouais bof alors il va quand même mettre en chose mettre en route des choses pardon mais euh, il est assez horrifié de la situation. Enfin moi je le vois comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. Le début. Ouais. Menacé. Ouais puis en plus. Euh... En plus il pourrait même être menacé s'il est trop actif. Hein. Faut il faut qu'il fasse attention. Hein. On va regarder ce que c'est ce début. Ah, il n'est pas libre. Hein. Il n'est pas libre de faire ce qu'il a envie de faire. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. On lui met des bâtons dans les roues. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Alors, attaque, aversion. Bah oui. Bah, oui. En fait, je crois que c'est lui hein, euh, qui attaque un petit peu. Donc, qui, qui part à l'offensive, en fait. Hein. Il fait des... Euh, des, des vidéos, il écrit des choses, enfin il s'exprime si vous voulez, hein. mais euh, quelque part il est quand même ligoté. Hein. Ah ouais, non, mais ce qui est, est, ce qui est sûr, c'est qu'il il déteste ce qui est en train de se passer en France. Hein. La version, c'est clair, hein. clair et net. Hein. Et il est, je dirais, horrifié euh, par euh, ce qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est sûr. C'est un battant. C'est un battant. Il ne va pas se laisser euh, faire, il, il, il va continuer à, à se battre, mais euh, je dirais que quelque part, il n'est pas très optimiste parce qu'il voit les choses se mettre en place sans pouvoir vraiment les changer. Moi, je le sens assez bloqué. Hein. Ouais, il, il, il manque de soutien, en fait. C'est ça le problème, il manque de soutien. Alors qu'en fait, c'est vraiment des personnes comme ce, ce, ce monsieur en fait qu'il faudrait mais par rapport aux cartes, hein, j'ai pas de parti pris, hein, franchement. Euh... Non. Parce que là, euh, il est sorti vraiment en capitaine, hein, tout de suite. Hein. Alors, Go, il attend le feu vert. Et bah oui, c'est ça, il, a, il attend vraiment de pouvoir faire les choses comme il aimerait. Hein. Voilà, c'est son rêve. Il aimerait pouvoir agir, pouvoir changer les choses. Mais pour l'instant, moi, je vous dis, je le sens bloqué. Je le sens bloqué. Bon, je vous ai sorti beaucoup de cartes, on va quand même essayer de voir si son rêve pourra se réaliser. Parce que parfois c'est juste une question de temps. Hein. Ouais, bof, c'est quand même une impasse. Ici, ou en tout cas, quelque chose qui se réduit. Ouais, alors ensuite. Contrainte. Bah ben non. Il y a des contraintes qui va très bien avec cette carte là, puisque c'est justement où là la marge de manœuvre se réduit. Non, il ne va pas pouvoir réaliser son rêve de mettre les choses en place, de pouvoir se battre, etc. Et de pouvoir changer les choses pour un mieux. Et Non, là, il, est, il y a trop de contraintes. Pour l'instant, euh, non. Désolé. Mais euh, non. Non, non. Et ce n'est pas faute de le vouloir. Hein. Mais il lui manque des soutiens, en fait. Bon. Donc, quelqu'un de très positif, de très combatif, qui sait exactement ce qui se passe, qui a tout compris. Qui sait exactement aussi... Euh, le danger qui ici, la lumière, hein, si vous voulez, qui est en danger. Alors moi, j'appelle ça la, la démocratie qui est en danger, la liberté, si vous voulez. Hein. Il le voit, il le sait, mais euh, en fait, il voit très très bien aussi que les gens sont des esclaves. Ils prennent, ils avalent. En fait, c'est ça. Hein, les gens avalent tout ce qu'on leur donne. Hein, tout ça, que je vous dis, à gober, avaler. Voilà. Bon, bah les gens, ils, ils avalent tout ce qu'on leur donne. Ça peut même être cette fameuse soupe, hein, éventuellement. Qui rendrait les gens esclaves. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas ça aussi, puisque j'avais dit dans ma vidéo les effets de la soupe ou les secrets de la soupe, les, pardon, les, les secrets de la potion. Hein, je, suis même, je me souvenais plus comment ça s'appelait. Que ça changeait aussi euh, quelque chose dans l'âme. Je dirais même plus que ça rend docile ou ça rend esclave. Et ça, il le sait, il l'a compris. Et du coup, ben, que faire Que faire Que faire Les gens se laissent manipuler. Bon, donc voilà pour le capitaine Alexandre, personnalité vraiment euh, très positive vraiment vraiment mais qui est complètement dans l'igoté voilà, euh, qui va continuer de se battre mais pour l'instant je ne le vois pas avoir succès dans ce qu'il fait euh, il manque de soutien il, voilà, il manque de soutien euh, il, il se bat à son niveau mais c'est un petit niveau Bon, voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez J'espère quand même que ce tirage vous a plu. Encore une fois, une belle personne hein, attirée par les valeurs de justice et de patriotisme. Parce encore une fois, c'est le gendarme remettre les choses en ordre. Mais euh, quelque part, eh ben, il ne peut pas agir comme il voudrait. Voilà. Bon, bah, écoutez, donc, euh, à bientôt pour un autre euh, tirage open mind. J'espère que celui-ci vous a plu. Et puis, profitez bien de la fin de ce week-end. Au revoir. Thank you.